Hakatai est une organisation non gouvernementale donc qui a été créée en 2012 suite à une double expérience migratoire de fond, du fondateur, du président fondateur, Momo Dja. Ici, on vit avec euh, le concept de Mennanek en Wolof qui signifie que tout est possible. Africa Jump Center, c'est un think tank qui travaille sur les questions de l'état de droit la démocratie, la gouvernance, la sécurité, la paix et de l'environnement. Enda Pronate Protection Naturelle. C'est une association euh, qui est membre du réseau, de, réseau international de Enda Monde et dont la mission est de lutter contre euh, la pauvreté, lutter contre donc, les inégalités au niveau social. Il y en a marqué un mouvement citoyen qui a été créé en 2011 pour lutter contre... Euh, à l'époque, c'était surtout les coupures d'électricité, c'était aussi euh, les grèves intempestives, c'était la corruption à l'image de la mallette Segura à l'époque. Donc, euh, un mouvement de jeunes composé de journalistes, de rappeurs, de journalistes, de rappeurs, de marchands ambulants, d'étudiants, se sont levés pour dire "il y en a marre de toute cette gabégie, il y en a marre de ne pas impliquer les jeunes dans le processus électoral, il y en a marre de se servir des jeunes que comme boucliers, de leur donner des t-shirts pour qu'ils viennent applaudir les politiques. Qu'il était temps que la jeunesse vraiment prenne ses responsabilités, se lève et s'intéresse à la chose politique." À professe Association pour la promotion de la femme sénégalaise. C'est une organization de, de 1987. Nous une association pour la promotion de la femme sénégalaise.